Malgré les mots d'amour que nous a laissés le Christ Malgré toute la foi que nous avons dans le cœur Il y a des moments où tout paraît tellement Quitter les soucis de la terre. Les justes sont assis tout là-haut près du Père. Ils voient tous nos tracas et peuvent nous aider à nous de savoir leur part. Un jour sera mon tour de passer la frontière Mon tour d'être jugé sur ce que j'ai pu faire Si je vais là-haut, j'aurai un protégé Et ce sera à moi de l'aider